Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Bokeh. Nous allons vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité qui permet de planifier et organiser des agendas et des rendez-vous. En tant qu'administrateur portail, vous allez avoir un nouveau menu qui s'appelle Rendez-vous, dans lequel vous allez pouvoir créer des agendas. Ici, par exemple, on va créer un événement autour des voyageurs du numérique et euh, les participants, ça peut être euh, éventuellement euh, les bibliothèques, mais éventuellement des invités que vous avez sélectionnés pour euh, animer les, les journées. Euh, par exemple, ici, Stalman et Jérémy Lachal. Une fois que l'agenda est créé, vous allez pouvoir créer des nouveaux rendez-vous dans, dans des lieux. Là, par exemple, le 18 mai, de 8h à 11h, à Cornillon. Une fois que le rendez-vous est créé, je peux envoyer des notifications à tous les participants du rendez-vous. Cette icône permet de voir est-ce que les notifications ont été envoyées euh, et on voit tous les participants du rendez-vous. Euh, avec euh, le statut de chacune des notifications. Si éventuellement il y a eu euh, une erreur ou si on a besoin de rappeler à une personne euh, que euh, l'événement le, le, se, se produit, à ce moment-là, je peux recliquer soit ici, personne par personne, soit ici pour notifier tout le monde euh, de euh, l'événement. Il y a aussi une tâche Batch, une tâche euh, lancée tous les jours qui permet de faire l'envoi des notifications. Elle, elle euh, vérifie tous les jours euh, que l'événement euh, ne se passe pas trop trop loin, c'est-à-dire euh, trois jours avant l'événement. C'est paramétrable. Euh, elle va envoyer un message et un seul pour notifier aux utilisateurs euh, de l'imminence du rendez-vous. Éventuellement, je peux aussi relancer manuellement cette, euh, ce, cette notification. Voilà. Au niveau de l'administration, en tant qu'administrateur, Les variables à utiliser et positionner son notification delay donc c'est la durée pour la notification de rendez vous donc ici par défaut c'est trois jours éventuellement vous avez la possibilité de changer le modèle euh, du courriel utilisé par exemple ici euh, on, on écrit euh, cher euh, nom complet donc euh, monsieur euh, nous vous rappelons votre rendez-vous avec le nom le, le, la date et l'heure de début l'heure de fin à Tel, tel lieu et éventuellement on lui rappelle le commentaire voilà. et il y a une variable enable rendez vous qui permet d'activer ou de désactiver cette fonctionnalité voilà j'espère que la fonctionnalité vous aura intéressé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation et à bientôt sur la chaîne Bokeh. Merci.